Donc je vais juste euh, m'introduire, je m'appelle euh, Simon Mélotte, je suis Prisma Cloud Solution Architect chez Palo Alto Networks, donc euh, vraiment avec un gros focus sur la partie Public Cloud et tout ce qui est microservices. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer principalement sur la partie Kubernetes parce qu'on est au VoxDays, donc euh, voilà. J'ai quelques slides, j'espère que vous pouvez lire. Ah non, je déconne, je vais, euh, En fait, c'est les in Action, donc on va faire que des démos et on, va, on est parti directement. En gros, ce qu'on va faire, c'est que j'ai un cluster Kubernetes que j'ai déployé euh, il n'y a pas très longtemps, pour... Euh, euh, hop, et je vais cligner mon, mon écran, et... Et on va se connecter au cluster que j'ai déployé pour le VoxDays, et je vais donner un petit nom sympa. OK. Yes. Donc là je vais, faire, euh, je vais vous lister simplement mes, mes différents namespaces. Euh, j'ai quelques namespaces, pour pouvez lire ou pas, de, je ne sais pas si je vais un peu zoomer quand même. Euh, donc j'ai quelques namespaces avec euh, principalement des, des applications qui sont vulnérables, parce que mon but c'est de faire des démos pour montrer que euh, notre solution euh, donc Prisma Cloud va pouvoir en fait sécuriser toute la partie euh, des images qui sont actuellement déployées, mais on va aussi se concentrer sur la partie pipeline CI/CD. Donc, on va on va essayer de scanner les images avant qu'elles arrivent dans le cluster et avant qu'elles soient déployées en production ou dans différents environnements. Donc là ici, on voit les différents namespaces. Pour pouvoir sécuriser mon cluster communities, on va devoir déployer un daemonset et un daemonset. Le principe, c'est d'avoir un pod qui tourne par worker. Donc pour faire ça. On va simplement se connecter sur la plateforme euh, bah, du coup, Prisma Cloud et euh, sur lequel actuellement on peut voir que j'ai euh, dans mes, mes, euh, mes sets déployés, j'en ai que deux et je vais déployer à nouveau pour, euh, sur mon cluster VoxDays. Donc ce qu'on fait, on sélectionne ici, on va dans la partie euh, deployed on déploie un, un, ce qu'on appelle un Defender, c'est Prisma Cloud Defender. On choisit le type d'orchestrateur, on va choisir euh, Kubernetes dans ce cas-ci. On va lui donner un petit nom juste pour euh, avoir une référence plus tard. Et on va utiliser, euh, on va pouvoir par exemple collectionner tout ce qui est euh, des, les, les labels pour les déploiements, pour les namespace, ce genre de choses. Et ensuite on va pouvoir euh, activer, par exemple ici c'est assez important pour euh, tout ce qui est GKE, euh, AKS, etc. On va, on va pouvoir activer le, euh, le Cryo euh, comme euh, Docker Runtime. Donc, ça, une euh, le container Runtime. Donc, une fois qu'on active ça, on peut télécharger un fichier YAML. Et le fichier YAML, on va simplement le parcourir assez rapidement. Et en fait, ce qu'on fait simplement, c'est on va créer le cluster role, on va, le, on va lier le cluster role binding avec un service account. On va créer les différents secrets qui vont permettre au, au daemonset de se connecter à la plateforme avec un client certifié et ce genre de choses. Euh, le service à en question et ensuite c'est simplement un daemonset. La particularité du demand set est qu'il soit capable d'aller lire les informations à travers le, le, le, le cluster, de se déployer, etc. On va lui simplement lui donner des permissions, des capacités au niveau Kubernetes, de, euh, de type NetAdmin, NetRow, SysAdmin et ce genre de choses. Donc, c'est un Spot qui va être capable euh, d'intercepter du trafic réseau, de pouvoir analyser les images euh, si elles contiennent des vulnérabilités et ce genre de choses. Donc je vais prendre ce daemon set, je vais simplement le copier, je vais ouvrir un autre euh, euh, VS Code que j'ai ici et en fait j'utilise ID pour mon déploiement. Donc le but c'est de pouvoir en fait, scaler mes, euh, mes déploiements de, euh, de, de l'agent Defender comme ça en fait ça va, euh, ça va me permettre aussi en cas d'upgrade de, euh, de pouvoir mettre à jour en fait, plus facilement. Et donc moi ce que j'utilise ici, là c'est mon application Argo CD que j'utilise pour déployer euh, l'application Argo CD en tant que tel. Et ici j'ai mon daemon set qui est pour le moment est vide. Donc je vais simplement le nettoyer et euh, je, on peut parcourir rapidement, mais enfin, c'est ce qu'on a vu euh, juste avant. Donc euh, je vais, hop, il ne faut pas que je vite ça, j'ai enlevé ce truc là en plus. Et alors je vais le pousser dans le repository et du coup j'ai Argo CD, qui est ici. Qui connaît Argo CD, vous connaissez Argo CD donc c'est un, une plateforme qui va faire du tooling, enfin qui va faire du GitOps. Donc il va lire un repo, il va lire les fichiers YAML qui sont sur un repository et il va faire le déploiement du, des différents... Uh, YAML definition, donc les, les manifestes Kubernetes, il va les déployer automatiquement vers Kubernetes. L'avantage c'est que du coup, toute notre config côté Kubernetes est versionnée dans un repo, et dès qu'il voit un changement, on va simplement ajouter une ligne ou quoi, au niveau Git, il va voir qu'il y a le, le, le Git hash a changé, et du coup Argo CD va le déployer automatiquement. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc là j'ai sauvé mon fichier, je vais simplement le pousser, donc uh, add uh, voxdes Uh, cluster, donc il va simplement ajouter le fichier et alors ici uh, Argo CD, lui il va monitorer le Git-up, uh, enfin le, uh, le, le repository et une fois qu'il va détecter qu'il y a un changement, il va le déclencher. Pour la démo, je vais simplement le, le faire manuellement et évidemment uh, c'est parfait, je vais pouvoir récupérer mon password in front of everybody, I'm ok, Ah, euh, je, je, je termine le cluster après. Euh, donc signing. Et... Ah ouais, j'ai oublié, aptX. Hop. Donc on va se connecter. Donc il a détecté le changement, là, entre-temps, du coup, le, le fait de récupérer le mot de passe. Et il a détecté que euh, les différents objets qui étaient dans mon fichier AML, et il va les créer automatiquement sur le cluster communities. Donc là, entre-temps... Si on revient dans le CLI, on va voir qu'ici, il, normalement, il, va, il aura créé le, le cluster Communities, en tant que tel, euh, enfin, le, la partie, euh, le nouveau Lenspace Twistlock, et on va pouvoir, par exemple, si je fais un... Hop, et on va simplement faire le DS. Donc là on, va, on peut voir qu'on a un euh, daemonset qui a été déployé, vu que mon euh, cluster communities n'a qu'un seul nœud, bah, il a déployé qu'un seul euh, pod, et donc ça veut dire que là probablement euh, mon communities, enfin l'agent a été déployé, du coup il va se reconnecter à la plateforme euh, Prisma Cloud, qu'on va trouver ici. Donc si on vient ici dans Manage, on devrait normalement pouvoir retrouver le cluster communities, je vais simplement faire un refresh, et il n'est pas encore arrivé, donc ça peut prendre un petit peu de temps, il faut attendre, et je vais peut-être naviguer entre temps à travers les différentes étapes, et donc ici par exemple ce qu'on va pouvoir voir une fois que le cluster a été déployé, enfin que, que l'agent a été déployé sur le cluster Communities, on va pouvoir voir toutes les images qui tournent à l'intérieur du, euh, du namespace, enfin à l'intérieur du cluster, donc on va voir tous les différents namespaces, on va pouvoir observer les différents flux réseaux euh, par exemple, et je vais zoomer un petit peu parce que sinon ce n'est pas très clair de là. Oh, c'est trop... Donc là ici, on va, on va zoomer, on va voir par exemple qu'il y a du flux réseau sur le port 80 entre ces deux pods-là et ce genre de choses. On va pouvoir après, euh, une fois qu'il a tourné, on va observer que en fait tous les pods, quand ils sont rouges, ça veut dire qu'il bah, qu y, y, y a des problèmes, quand ils sont verts, ça veut dire qu'ils sont bons. Donc si on clique par exemple ici sur le, ce pod-là, on va voir qu'il y a plusieurs vulnérabilités, entre autres euh, 17 critiques. Si on clique sur la partie euh, critical, euh, sur la partie vulnérabilités, on va voir toute la liste des vulnérabilités euh, connues, et on va pouvoir par exemple ici voir qu'on a du log4j qui tourne avec une version 2.14, et euh, qui, il, nous, il nous dit simplement qu'il y a un fix qui est disponible à partir de la 2.16. Donc il suffit de faire euh, la mise à jour du package, pas toujours facile à faire, mais euh, c'est comme ça qu'on qu va résoudre euh, cette vulnérabilité là. Donc, on a un On va aussi checker tout ce qui est compliance. Donc, ici, par exemple, on va simplement vérifier qu'on euh, a plusieurs checks. Et là, on voit que le check qui est failed, c'est la partie, le fait que l'image im, tourne en tant, qu en, en, tant que, euh, en tant que route. Donc là, ça, ça nous donne déjà une indication supplémentaire. Donc, ça veut dire que si il tourne notre projet et qu'il tourne en plus en tant que, en, en tant que route, s'il si y a un exploit dessus, le gars, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Un truc qui est intéressant aussi, c'est la partie layer. Donc, ici, ça permet aussi un peu en mode sécurité de pouvoir retourner vers, vers les devs. Et tiens, by the way, ta layer au niveau de Dockerfile amène autant de vulnérabilité. Et c'est plutôt sur cette couche-là de ton Dockerfile que tu vas devoir faire le fix. Donc par exemple, ici, c'est au moment où on, où on copie la partie euh, euh, le, le, le, jarvar, euh, le, le jarfile ici. On, on copie le, le fichier dans le Dockerfile dans le docker et ici on voit qu'on amène la, entre autres la vulnérabilité euh, log4shell. Euh, on va aussi apprendre tous les process qui tournent sur cette euh, container image. Euh, ici on n'a que du java donc il ne fait rien d'autre mais en même temps un container c'est supposé pas avoir trop de process donc c'est pour ça on peut les lister, on peut savoir si c'est normal ou pas euh, et après on peut prendre des décisions par rapport à ça. Et Package.info c'est juste pour avoir toute la liste des packages qu'on va pouvoir tourner euh, Qu'on aura oops, installé dans la partie, dans la container image. Donc, si je clôture ceci, après, ça veut dire que normalement, quand je vais dans Vulnerabilities, je vais dans Vulnerability Explorer, je vais pouvoir rechercher une vulnérabilité. Donc, si je veux savoir, par exemple, tiens, quel, quel est le pod euh, qui est. Enfin, euh, quelles sont les, les images container image qui sont euh, vulnérables à Log4j, on va simplement rechercher une CVE. On va cliquer sur ce, ce nœud-là et on va en fait observer qu'on a deux images qui sont impactées, par exemple ici. On va pouvoir étendre ce, cette option et on va pouvoir comprendre que c'est la VMD Application 1 qui est impactée. C'est dans le namespace Log4J et ça tourne sur ce cluster-là. Donc ça, c'est les infos qu'on prend. On va pouvoir aussi... Euh, ici, dans le tab, au milieu, c'est le euh, les containers registries. donc On va scanner les containers registries et donc on va pouvoir observer aussi si on a des images qui sont pas déployées, par exemple, qui sont dans des containers registries, et qui sont vulnérables à une certaine vulnérabilité, par exemple. des infos qu'on va essayer de vous donner, ici, sera à droite, c'est la partie, euh, par exemple, ici, simplement, est-ce qu'il y a un exploit qui existe pour euh, log4j ou pas Est-ce qu'il y a un, un, un fixe Oui ou non et, et après on va essayer de lier ça à un environnement par rapport au container. Et le fait que le container est running as a root ça, ça peut être un problème parce qu'effectivement après euh, bah, une fois qu'on est breach, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Et l'attaque vecteur et network. Donc là ça devient vraiment euh, très critique comme vulnérabilité. et donc c'est pour ça que là au niveau scoring on est dans, euh, au niveau CVSS, on est dans les 10 quoi. Right. Donc là je vais faire un refresh, normalement mon nouveau cluster a dû se connecter. Et hop, si je fais une recherche sur le nouveau cluster, hop. on va voir ici. Et non, il n'est pas encore arrivé, mais ce pas grave, ça prend un peu de temps. Je vais vérifier juste à ce niveau-là. Ok. Donc là, on aura déployé euh, le, le daemon set sur le cluster communities il se connecte à la plateforme. Et après, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est connecter les différents CI/CD. Parce que l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire ce qu'on appelle un shift left, donc de renvoyer une partie de sécurité, mais dès le départ. Quoi. Donc, euh, dans l'IDE du, euh, du développeur, par exemple, ici, on va scanner euh, les fichiers, par exemple Dockerfile, voir si on trouve des vulnérabilités ou des misconfigurations. Donc, ici, par exemple, on a un Dockerfile, il contient euh, AWS Access Keys. Donc, on va, le, le, on va, le, on va le, le souligner en rouge et prévenir le développeur. Attention, il y a une Access Keys. Donc, l'idée, c'est d'éviter de faire des pushes de, de sensitive information dans, euh, dans les différents repos. Et après, de s'amuser à, à nettoyer. À, à côté de ça, on va pouvoir connecter les CI CD donc par exemple ici on va avoir une tâche qui dans mon CI CD là c'est Azure DevOps ça peut être n'importe quoi hein. on peut se connecter, s'intégrer avec euh, Jenkins, euh, GitLab, euh, GitHub Action ici j'ai choisi Azure DevOps mais alors donc on va avoir d'abord une tâche qu'on qu utilise avec Checkoff qui lui en fait c'est un open source qui va pouvoir développer par Palo Alto Networks et qui va par exemple euh, s'assurer et j'ai peut-être zoomé à nouveau euh, qui va checker s'il y a des, des problèmes de configuration dans le Dockerfile. Donc ici il va nous donner par exemple Ensure that the user for the container has been created. Donc le fait qu'il n'y a pas de user dans le, dans le Dockerfile indique qu'il va tourner en tant que root et du coup euh, pourrait être plus vulnérable en cas de, de faille de sécurité. Ensuite, on va passer sur le scan des dépendances. Donc ici, par exemple, on va lire les pommes.xml, mais on, peut, on supporte aussi les Gradle, on supporte les requirements.txt pour les Python, les paquets JSON pour les Node.js, etc. Donc on va lire tous ces fichiers de dépendances qu'on reconnaît et on va essayer, on va, enfin on va, on, on, va lire, on va lire les versions qu'ils utilisent et on va lier ça avec notre base de données de vulnérabilité. Donc si on utilise une dépendance dans, dans un code qui est vulnérable, on va le voir ici euh, rapidement et on peut décider alors du coup de enfin de, de, de, de terminer le pipeline par exemple. Une autre partie intéressante, c'est qu'une fois que l'image est buildée, donc on a tous les steps ici, hein, c'est le, le maven, etc. Une fois que l'image est buildée, on va pouvoir... Euh, Faire du sandboxing de, de cette image-là. Donc, on va l'envoyer chez Palo Alto Networks, qui va faire du sandboxing, qui va la tourner pendant, euh, par défaut, ses 15 minutes, et qui va euh, vérifier qu'il n'y a pas un malware, par exemple, qui démarre au bout de 5 minutes. Si on prend une image, par exemple, sur Docker Hub, il faut quand même être relativement euh, prudent par rapport à ça. Donc, Si en données, il y a un malware dedans et qui démarre au bout de, de 5-6 minutes, ben là, ici l'idée, c'est que notre solution va pouvoir le repérer et bloquer le pipeline parce qu'il aura vu qu'il y a un, un problème. Et donc ici, par exemple, je mets une analyse, euh, j'ai mise à 30 secondes, mais euh, en backend ça continue de tourner et va tourner par défaut à 15 minutes. Donc ça, on peut augmenter, mais c'est juste qui me rend la main au niveau pipeline et je ne dois pas attendre 15 minutes euh, euh, savoir s'il y a un problème ou pas. Et la dernière partie qu'on peut faire, c'est le scan de l'image une fois qu'elle est complètement buildée. Donc ici, on va checker, par exemple, dans ce cas-ci, si on a euh, des compliance issues. Donc on va vérifier, par exemple, et là, c'est l'image should not be, euh, should be created with a non to user. Donc c'est lié au, au Dockerfile. Et donc quand elle est buildée, elle tourne en tant que route. Et donc là, c'est euh, le compliance ou le, le check de conformité qui est, qui est mauvais. Donc on, va, on peut aussi euh, fêler le, le pipeline. Et par exemple, dans ce cas-ci, ici, on voit que c'est une image, et j'ai pris évidemment pour la démo, euh, une image hautement vulnérable. Et donc ici, on voit que c'est une image euh, qui contient des, des euh, sévérités euh, de type critique. Et donc on a, des, on a décidé de triggerer un, un, un failure du pipeline. Comment on configure tout ça On vient dans Prisma Cloud, on vient dans Defend, et on vient dans Finalities. On va ici dans Images, euh, c'est les Container Images, on voit le, la partie CI, donc c'est au moment du CI CD time, et on va pouvoir dire, OK, je veux être alerté pour tout ce qui est high et critical, et je veux bloquer les pipelines seulement s'il y a des critical alertes. En dessous, on va pouvoir créer des exceptions. Ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir créer... Enfin, euh, on va simplement ajouter une, une CVI, on va dire que celle-là, finalement, on n'a pas envie de faire un fail, même si elle est critique. Donc on ne va pas triggerer un failure du pipeline. Et on va, parce qu'on on peut, on peut mettre une note en disant que c'est une false positive. Et on peut aussi ajouter un expiration date. Parce que par exemple, on n'a pas le temps de la patcher tout de suite. On demande à nos développeurs de travailler dessus et, euh, et c'est parti. Euh Ensuite on va aussi ce, enfin, créer ce même genre de policy sur la partie, euh, comment, sur la partie euh, euh, des images qui sont déjà déployées. Donc on a des images qui tournent actuellement sur les cluster communities. On va pouvoir euh, déterminer si une image peut tourner avec des, des, des sévérités, enfin, des vulnérabilités connues étant critiques, euh, high, medium ou low. Et donc là on simplement choisit ici, à ce niveau-là. Uh, I et Critical, je veux être alerté et par contre je ne souhaite pas bloquer parce que je suis plutôt en mode, aujourd'hui j'ai envie de savoir ce qui se passe sur mon parc, j'ai envie de connaître mes vulnérabilités, mais je n'ai pas envie de bloquer. Si je l'active euh, simplement, voilà, je veux être bloqué pour tout ce qui est I et Critical, je vais pouvoir aussi éventuellement donner, con, configurer des grèses périodes et dire que pour les, les Critical severity je vais bloquer le, euh, le pipeline seulement après 7 jours qu'elle soit découverte. Et donc ça c'est ce qu'on va voir dans le pipeline aussi, par exemple ici, euh, quand elle a été découverte. Donc ici, celle-là a été couverte dans une heure, il y, y a moins d'une heure. Donc là, c'est un peu dur d'aller faire, un, de faire un, un fail du pipeline euh, en direct. Quoi. Donc, ça va être, euh, donc là, on donne un peu de temps côté développeur pour, pour ajuster ça, par exemple. En niveau... Euh, ce qui va être intéressant après, c'est qu'on va pouvoir, si on le souhaite, créer ce qu'on appelle des Runtime Protection. Donc on connaît nos vulnérabilités, on connaît nos problèmes de compliance. Donc on va pouvoir venir ici au niveau Runtime et configurer des, euh, ce qu'on appelle une sorte de modèle qui va être juste dire au, à, la, à la plateforme Prisma Cloud, ok tu dois accepter ça, par exemple en termes de process. Euh, voilà les process qu'on autorise qui peuvent tourner sur le... Euh, dans cette euh, container image, donc ici c'est principalement du java, et en fait tout le reste on va avoir une action qui est prevent. Donc si li maintenant l'image est compromise et, et essaie de faire un NSlookup par exemple, ou un ping ou quelque chose, ou ls, il va être, euh, euh, il va être prevent par euh, le, le daemon set qu'on a déployé tout à l'heure. En termes de networking, on va... Autoriser, whitelister certains ports. Donc, on sait que le, notre pod peut tourner sur le port 8080. -80, et donc là, ici, on va simplement dire, ok, on autorise le 80 8080 et tout le reste, on peut décider de bloquer le pod, par exemple. Au niveau DNS, on va autoriser le pod à accéder à certains domaines. Donc, on va whitelister des domaines et tout le reste peut être également prevent. Donc, en général, c'est ce qui va se passer pour euh, en, en termes de sécurité, c'est qu'une fois qu'on a un breach on va se, bah le gars il va faire la commande de contrôle il va, va contrôle euh, enfin, check il va récupérer des infos il va uploader des infos et des trucs comme ça donc là il aura besoin de DNS et donc rien qu'en limitant, en limitant ça on va restreindre euh, potentiellement les, plutôt les, les, les data leakage et, et genre de choses au niveau file system, on va faire le même genre de truc. Donc on va autoriser un certain file system, tout le reste va être prevent. Ce qui va être intéressant également, c'est qu'on va avoir des custom rules qui viennent de Palo Alto Networks et qui disent par exemple, ok, si mon pod se connecte à un crypto mining pool, on va alors décider de bloquer le pod et on va le bloquer comme incident. Ce qui va être intéressant parce qu'après, on va pouvoir venir au niveau du runtime, au niveau de l'incident explorer, et on va comprendre, par exemple, qu'on a... Euh, un événement réseau, et là c'était une attaque euh, log4j que j'ai faite, donc il euh, y a un événement réseau qui a téléchargé un fichier sur le file system ici, et on voit le fichier en question, et j'ai téléchargé dans tmp/ malware sample. et en fait ce fichier là s'est révélé être un malware. Donc on peut vraiment comprendre comment lors de lancement au niveau de l'attaque, donc c'est une faille réseau, Enfin, c'est une connexion réseau, téléchargé un fichier et 4 un en malware. Okay. Comment on sait que c'est un malware C'est parce que dans la policy, ici au niveau runtime, j'ai euh, activé la partie euh, Advanced Malware Analysis. Donc là, on utilise notre solution qui est le Cloud Sandboxing. Et ici, on est en mode alerte. Et donc, on va créer une alerte et on va, où on peut décider de bloquer le malware si on le souhaite. La dernière partie qui est également intéressante, ça va être la partie WAS. Et ça va en fait nous permettre au niveau des images, donc on, on, a, on, on va choisir hein, au niveau du scope, ici il y a chaque fois un scope, donc on peut choisir l'image précise sur laquelle on va activer la protection qu'on souhaite mettre en place. Euh, et quand je dis image, ça peut être euh, pas mal de paramètres, hein, on peut faire ça au niveau des -space, par exemple, on peut faire ça au niveau du nom du container, on peut faire ça au niveau de l'image, on peut faire ça au niveau des labels. Euh, etc. Donc euh, on a vraiment beaucoup de paramètres pour pouvoir configurer le scope et qui va nous permettre après de définir sur quelle euh, image on souhaite appliquer cette policy là. Donc si on vient dans Defend et dans WAS, donc c'est le Web Application and API Security on va aller par exemple, ici j'ai pris l'exemple euh, log4j mais on va définir le, une, une policy qui par exemple peut appliquer euh, qui peut prévenir tout ce qui est SQL injection, cross-site euh, scripting, le code injection et des trucs comme ça. Donc, out of the box, on va protéger cette, euh, cette image-là des alertes qu'on connaît euh, côté Palo Alto Networks. La partie Custom Rule, c'est des règles qui sont euh, comme des trade feed qu'on envoie en temps, côté Palo Alto à tous nos clients et euh, après il suffit de les activer, on choisit par exemple ici j'ai pris les deux log4shell et du coup après je peux faire un prevent là-dessus. Et donc ça veut dire que l'attaque en fait, va être reroutée à travers le daemon set, il va fonctionner en mode reverse proxy et il va euh, bloquer euh, les attaques log4shell dans ce cas-ci, ou les SQL injection et ce genre de choses. Il y a encore plein d'autres options mais voilà, pour, pour le talk d'aujourd'hui je pense que ce sera suffisant. Euh, donc là, euh, sur cette partie là, ce qui va être intéressant euh, certainement aussi, c'est de pouvoir importer des, euh, des OpenAPI euh, specifications, donc notre fichier swagger ou des trucs comme ça, on va l'importer, on va définir notre passe ici, ok c'est le port 8081 /80 sur api-vitrui par exemple, et alors il va venir ici et il va définir, une fois que j'aurai importé mon fichier, il va définir tous mes tags. Euh, qui sont ici, et par exemple, si je viens dans, le... dans celui-là, j'ai un pet, j'ai un paramètre, donc entre, entre brackets, et par exemple pour la méthode get, on va pouvoir définir qu'on s'attend à un integer. Et tout ça, il va récupérer de la partie du euh, OpenAPI specification. Donc c'est vraiment très simple à mettre en place, enfin, quand les développeurs euh, bah, créent leur euh, OpenAPI, on va apporter ça côté, euh, côté Prisma Cloud, et ça va permettre en fait, de sécuriser le flux avant d'arriver sur, euh, sur le pod. Et donc ça veut dire qu'en termes de sécurité, on va pouvoir faire une sorte de virtual patching et s'assurer que bah, ce qui arrive sur l'application, c'est bien ce qu'on euh, enfin, ce, ce qu attend à ce niveau-là. Une autre partie, euh, et ça c'était un use case qu'on a eu vraiment très spécifique pour un client, Ouais, D'ailleurs l'agent, en fait, on peut le déployer sur des VM aussi, hein, Windows, Linux, on peut le déployer sur des environnements Kubernetes, mais aussi sur des serverless. Ici par exemple, par exemple, euh, Lambda Function. Ici, dans sur la host la, la euh, policy, on avait un client qui nous a demandé de bloquer, d'être alerté, si son API endpoint commence à répondre avec du, euh, des UUID. Donc pour lui c'était vraiment critique, c'était lié à son, euh, à, euh, à l'utilisateur, enfin l'UID ça correspond à un utilisateur et il voulait surtout pas que ce soit euh, breach. Et donc par exemple ce qu'on peut faire c'est ici on sélectionne, on va inspecter la réponse de l'API. Et avec une regex, on va pouvoir parcourir le, le body de la réponse, donc le JSON en général, et on va euh, simplement avec une regex dire « Ok, si le, le, si le body con, contient cette information-là, on, on peut prévenir ou on peut faire juste générer une alerte si on le souhaite. » Et alors, pour revenir... Ouh, ma souris Et, <rire> et alors... Euh... Donc pour revenir ici, euh, juste, euh, ben bah voilà, moi j'ai fini le talk. Il Si vous voulez, vous scannez le, le QR code. Il y, y a une application qui permet de tester l'application euh, et de voir un peu par vous-même euh, comment ça se passe exactement. Donc, euh, et je prends les questions si vous en avez. <rire> Est-ce qu'il y a des questions Claire, cool. J'ai quand même vérifié, euh, j'ai pas vu mon cluster arriver moi en fait. Hop, c'est pas grave. Pardon Non, non, c'était pas celui-là, c'était pas celui-là. Ouais, bien essayé ça. <rire> Des questions ou pas ou... Non Très de spécial Ça va.